J'ai fini par accepter mon ombre Des tout semblait perdu Et j'ai compris que c'était mon salut Quand tu doutes, regarde les étoiles, elles te quitteront sur ton chemin Ça envoie la vie d'un voyage, laisse-toi porter Par les courants de l'univers, tu trouveras ta destinée